Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de l'angle cornéen. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction, deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire les constituants, les rapports, troisièmement, anatomie macroscopique, et quatrièmement, conclusion. Introduction L'angle iridocornéen est issu de la réunion de quatre structures oculaires indissociables, la cornée et la sclère en avant, et l'iris et le ciliaire en arrière. Cette association anatomique lui confère son importance physiopathologique, en particulier son rôle dans l'excrétion de l'humeur aqueuse, ses variantes anatomiques, Physiologique ou pathologique. Deuxièmement, anatomie descriptive. Les constituants. L'angle iridocornéen est constitué de deux parois et d'un sommet. La paroi entero-externe, c'est la face interne de la jonction cornée-sclérale. Elle comprend d'avant en arrière l'anneau de Schwalbe, le septembre scléral, la gouttière sclérale, et l'épérance sclérale. Concernant la paroi postéro-interne, correspond à l'insertion de la racine de l'iris sur le corps ciliaire. Et enfin, le sommet de l'angle est émoussé par la présence du muscle ciliaire. Les rapports sur le versant antérieur externe, l'angle iridocornéen entre en rapport avec le limbe sclérocornéen. Sur son versant interne, elle est en rapport avec l'humeur aqueuse. Et sur son versant postéro interne, elle est en rapport avec la chambre postérieure et les vaisseaux du corps ciliaire. Troisièmement, anatomie macroscopique. Le limbe cornéo-scléral. Le limbe est la jonction située entre la cornée et la sclère. En éclairage à la lampe à fond, il forme un anneau intercalé entre sclère et cornée, plus large sur le méridien vertical 1,5 mm que sur le méridien horizontal de 1 mm. Le limbe chirurgical, il s'agit d'une zone gris bleutée située entre euh, environ de 0,5 mm en arrière. De la limite antérieure du limbe anatomique. Elle se projette légèrement en avant du canal de Schlemm. haïsement clivable, elle représente une des voies d'abord principales pour la chirurgie de l'angle. Concernant la vascularisation du limbe, la vascularisation artérielle est assurée par les artères conjonctivales antérieures, les artères ciliaires antérieures, et la vascularisation veineuse est drainée depuis les mailles terminales, elles forment une série de plexis étagés et le retour veineux se fait vers la conjonctive, puis vers les veines vertiqueuses. Concernant la vascularisation lymphatique, il forme un réseau conjonctival et le circulus lymphaticus péricornéen. Elle se draine vers les ganglions parotidiennes via le système périoroculaire et sous-ongulo-maxillaire. L'innervation du limbe. Elle est assurée par les nerfs ciliaires longues postérieurs. En superficie, il forme ou limbe un plexus péricornéen d'où naissent des rameaux sensitifs limbiques et les nerfs intracornéens. En profondeur, le plexus nerveux ciliaire, dont la couche supraciliaire de la parplana, innerve la région de l'angle iridocornéen. Il comporte des fibres motrices, vasomotrices sensitives et proprioceptives. Le trabiculum. irido iridocornéen est tapissé dans sa totalité par le trabiculum qui est une formation conjonctive lacunaire. Il est constitué histologiquement de trois parties. Une partie dite le trabiculum uvéal, deuxième partie c'est le trabiculum cornoscléal. et la troisième c'est le trabiculum cribriforme. Le canal de Schlem. Il s'agit d'un canal annulaire situé dans la gouttière sclérale. Il présente deux versants à décrire. Un versant externe où s'insère les canaux collecteurs efférents et un versant interne qui est en rapport avec le trabuculum et qui est tapissé d'une couche de cellules endothéliales. Les canaux collecteurs s'anastomosent au implexus intrascléral puis se continuent par veines aqueuses. En conclusion, l'angle irido c'est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse qui est sécrétée de façon continue. Le trabiculant constitue comme un filtre, donc toute obstruction de l'angle irido quelle que soit sa nature entraîne l'accumulation de l'humeur aqueuse avec une augmentation de tonus oculaire.